miné est vraiment nana dé témoignage dimanche au pasteur Billy à Teaki ça fait une année na yo kaka douleur moko boye ma casse ni à dibélé tellement dans le cas des gens na ndeko na biso moko ba sala ka opération ya il y a cancer à libé la coufa pé nzamba yamba moli moné vraiment maman Hortense Somme en éticale en gâtille, l'eau. Somme Alors, samedi, na le na loti ba a un na Il a Somone en est salanga. N'a eu deuxième kit. L'un est deuxième kit, non, qui pasteur Karlita Lobi. Maté, ya ob, au tu goûter, abusso la foi. Foi est bisingai, ke ezali, un mot de passe. N'albien bamo kon soi. Le pasteur Bilia si na maté, n'a bosa na bosana Mbalamoko na bandiko yamba ko ya wana na konzima. Makanis nange keka na douleur wana na yo kaka. Pas si wana na yokaka. kaka. Sir place na bandiko ko ka douleur wane bandiko manifeste. manifestee. Ler bo to bonde la si si matéa a bandiko bonde la. Na simbi si ka na bande ko pas si ya zo bonde la simbi. Ya ya sir no nao kipinan denge douleur e bima ka loko meli aspirin. Sui! Si c'est fièvre est douleur Si douleur est douleur est si la douleur si la douleur est malade, si la douleur est malade, si la est si la sa est na est je suis un homme qui a été un a été un homme qui a été un qui a été un a la a a Ya ya akeyi na musala bandeko kati na Yesu avandi na ya na huluka mbo onateka bae musala eko landaye na ndako bae kobenga eba bio ba zeliyo musala place nokobwe lera kee musala papa tangi saban informatique eh papa tangi saban zala alors, na biler bazala papa tangi saban bongo informatique na vende ya zalaki alors profesor na bongo zalaki a pasteur billy lera kee kuna ezekiel kambe informatique il faut que niveau d'entreprise, aient diplômé à Pamba. Il faut que tout soit bien. Il faut na tout na bien. Il faut que tout na bien. Il faut Il faut que tout soit bien. Il que Il faut que Na Il faut que Il Il Attention, na qui là, na minute na si wana. je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je stage sali là, avant dit, maman, mi ne bat pas si tu as place où tu es. de ne sais pas si tu as place de tu es. Je si tu as le place où tu as une place place place place de place alors, il le la là, dans ma machine a un beta il la a un salopeux, il y a un a un salopeux, a la salle il a il y a un salopeux, a un il y a un salopeux, il est a il il y a un peu sans te tout est possible. Par la foi, la Tout est possible. Mais tout là Amen, amen. Si Nous Nous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 Alléluia. ma église est à la panda Comment dimanche que tu Tu de jésus de nazareth ok ben aimé, nazar contat au c'était le lundi passé vers 11h 12h moins à niveau salakouna na première place ce qui prend et que alors il n'a pas que salaba photocopie et na biso soit Nangambo, swat na katu premieri napaki, alomu koloana na katisi na ngambu pona sababu fotokopi, kwa katika katisi, na Batu bayebi, premieri, landos, ngambu, oyu, tozali, na sima, baadhi baibini premieri dilanos oyotozali, na ya residence baibini baadhi baadhi baadhi baadhi baadhi baadhi baadhi Nare. bou Bien aimé, vous êtes tous e bela batuna sont bat là, vous katitaka ba les gens ba kaktaba ba tomate chauffeur êtes tous soki sokin dengeni, ni là, vous êtes tous les prince. qui sont prince vous êtes tous les gens qui sont là, vous na, re, na, ba na classe.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 mais maintenant le banin n'a qu'à nici na téléma ki wana pona katis. Natali ndengeli salami. Ça veut dire nanga muku na pona zonga na otalanga nabi oh. kanga côté na téléma ki eh. Na siko ça musala na zongi. Natenga nabi non non non non. Nzamba ko permettre jamais tant bi soto télémi bisika ndengona makambabuye boye ko ko m'après yangwana wana rubin ife na pambola nzambe wana 10 nzambe wana tika kaka pe maiko salma tika nzambe lola azwa loku <laughs> na vingiko suki sapona ko ebisa mtu moko a partie a lelo zo momesano akota to nzamba zo sama kamuno za Église, tous mon messanoyakotato l'ensemble, c'est très important. Est-ce que vraiment, pour ça, pour nous, tout le matin, on a fait ma là, tant on a fait ma cacolina, peut-être que tout le monde a fait le col Liboma, mais contrairement à Oyo Kanisaka, tu es bacalé pourquoi? Nous allons dire nous, nous, nous Amen. Le terrain chama m'a dit que ma cassie. la bataille là nous sommes à Bakouk. Amen. Ceux qui ont besoin d'un samité, au salon, au salon, au salon, au salon, au salon, au salon, au salon, au salon, amen l'église. on appelle de oui, on classe, on décroché des tant et à université, on à charge. après que certains sont à et mais dans classe a été qui a classe a lobi le qui a été ngai, a a gradué en informatique de gestion donc c'est le nom si c'est Jésus qui l'acclame, si c'est Jésus qui La on va dire, on amen. dire, on on va on va on va dire, on va dire, on on et le fort fait témoignage ma sous ma casse. Amen, amen. faut que tu aies la je laisser. Quand individuel, Ma Joss, ma Pasteur, a Joss Fetty, dans la ensemble avec ma casse. Oh matisa ki kitina Et si kamisoba tue Bona kota lisa Oh matisa et si Kamisa m'entraîne, mon akate, bon akate tout bima ya banana Kitina yo, kasi, anzo, kote, eza vos Et c'est une La qualité artistique. Amen. La ligne d'homme de La vie. Oh. Oh. à Oh. Oh. Et nous allons passer à la parole de Dieu. Et les choses que nous faisons, et les choses que nous faisons, et So go. C'est pas l'a pas On a ah, ah, maman, on retard. Amen, amen. Tant a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a na on a dit, on a on a dit, on amen on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a na maboko a a dit,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 mais la personne qui veut te parler à ce moment Quand il parle Il est derrière sa parole Il n'est pas un homme pour mentir Ni fils de l'homme pour se répentir Ce qu'il est, est qu dit Il le fait Mais au travers de la vie sur la de la Nous Estimado, bom yo, Ngana amana Amen amen. mama Amen amen. Amen amen. Mais, la salle, qui n'a pas encore de temps pas n'a Il pas je suis dans la joie pour vous annoncer et vous présenter la présence de maman pasteur donc je, je crois que les autres croyaient qu'elle est la femme d'un pasteur non elle même était pasteur avant même son mari Amen. Un pasteur et aujourd'hui il est parmi nous, mais je me m'aimerais que vous arrivez à le comprendre de comment moi je le considère. Pour moi c'est maman, bien que le pasteur, je suis comme le fils aîné. Celui qui a bénéficié la grâce, et la grâce qui continue et quand j'arrive à cette maison ça veut dire que je rentre chez nous Alléluia et pour moi je le dois, j'entre même à la maison là où il dort Alléluia c'est et qui m'a appelé Papa avant même qu'il soit marié Alléluia. Mon épouse que vous voyez, Mama Chimène, Moi, si Maman Chimène, celui qui est allé se présenter comme mes parents, c'est elle. Je croyais que même tu peux acclamer quand même. Alléluia. Et le ministère dont mon père spirituel et sa femme, tous les deux étaient pasteurs. C'est un des enseignants. Pasteur Roger. Lui aussi était l'enseignant comme vient son mari. Les autres ont la vie, a eu l'occasion de passer ici. Le ministère de la puissance. Je réussis à de la part de cet effet. Alléluia. Amen. J'étais son accompagnant. J'ai envié la grâce qui était en elle. Et le Seigneur m'a fait grâce. Et quand le Seigneur m'a fait grâce, et aussi, et ils m'ont fait confiance, et ils ont fait voir aux autres, nous avons un fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Capable de faire là, telle chose, telle chose. Et c'est là que le monde m'a fait aussi grâce. Aujourd'hui, nous sommes tellement dans la joie. De recevoir yamba, Pasteur. Martine. Martine. Et quand elle s'approche, -so je veux que tu accables. Tu y a calme pour la gloire. De Dieu. Je veux que tu, encore, tu Je veux que tu, tu as Donc, que tu en en acclames encore. Je que tu La grâce qui est là. Je que tu acclames encore. tu que tu que Soit pour toi une journée spéciale Est-ce que vous me comprenez Je l'ai dit à elle Que le Saint esprit l'aide de le faire ce qui est bon pour nous Et vous l'avez vu aujourd'hui Ce ne sera pas la toute première fois Et ça, première fois mais vous le verrez. C'est montagnes sa maison. Alléluia! Dieu. Et je sais que quand j'étais là, les saints de Jésus me parlent quelque chose. Nous aurons de des choses et de Est-ce que vous comprenez? Avec lui, <cute Guise> on parle de miracles. Chacun, chacun se connaît, chacun sa grâce. Et Dieu l'intervient avec des signes de providence. Je le connais. Et la grâce. Quoi? <cute> Ça c'est l'opportunité que <cute> tu as. Si tu Aujourd'hui Vous ne sont pas tel oh que tu, tu Je Que le connais de ce qu'elle est Que le Saint te suit oh Que nous, nous fasse grâce oh À travers de son servante D'être béni aujourd'hui Que Dieu vous bénisse mama. Tu as raison d'acclamer pour le roi des gloires. Il est Dieu, il est Seigneur Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons notre place. Je dis merci. À tous les comités de l'église. Avec son serviteur Papa Samy. On Papa Sami. Celui qui a donné le, le nom là, Papa. C'est maman qui est ici. Amen. Amen. Amen. Hum. Voilà pourquoi que Dieu lui bénisse richement. Bien, je que tout ce qu'il fera, ça puisse aller de l'avant. Il est Dieu. Je sais que. Ce que je vois. Ça, c'est petit. sa sa qualité. Alléluia. Il est Dieu de toutes possibilités. Moi je l'appelle de toutes possibilités. Lui qui fait, celui qui fait des miracles, ce n'est que Dieu. premier kilt. Nous venons de passer dans la parole de Dieu dans le premier kilt. À cause de ces quatre filles qui étaient parties réclamer leurs droits, mais Alors cette loi-là, c'est Dieu lui-même qui avait enlevé cette loi. comment la ces femmes qui ont regardé, on regardait, dit, comment est-ce que nous pouvons être retranchés Tandis que Tandis que nous nous partenons aussi à ces papas. Moi je suis un enfant de Dieu. Les promesses de Dieu m'appartiennent. Les enfants ont regardé et dit, cette loi, c'est Dieu lui-même qui l'a placée. Et une femme ne peut pas hériter l'héritage de son père. À ce temps-là, en Israël, On ne pas le ministère Et les femmes n'étaient pas comptées parmi Les femmes étaient comptées juste dans la cuisine. Elles ne peuvent pas, elle pas se présenter devant les hommes. Elles ne peuvent pas se présenter devant les hommes. Elles n'ont pas le droit de parler devant les hommes. Les gens qui sont partis changer cette loi, ce n'étaient que les femmes. Ce n'étaient que les filles. Et ils sont regardés et se disent non. Notre papa est mort. Il n'était pas un homme méchant devant Dieu. Il n'était pas désobéissant devant la face de Dieu. Il ne s'est même pas rébellé devant Dieu. Et il ne s'est même pas rebellé devant les serviteurs de Dieu. Mais il était mort par ses propres et maintenant notre papa est décédé. notre héritage et que ça puisse partir dans sa famille. On puisse nous retrancher cela. Or que déjà retranché. Non. Elles non. dit non Nous aussi nous sommes ces enfants Comme nous sommes ces enfants C'est lui qui nous a mis au monde. Non nous nous aussi les bah, est pas Moïse. Elles sont parties chez Moïse. Moïse. Toi Dit Moïse nous avons porté ces problèmes. Et amené oui. Moïse se dit oui. Moi je suis un homme, je ne peux pas enlever cela. Qui qui Laissez-moi Laisse partir dire à ce Dieu Moïse est monté à la montagne Il s'est présenté à Dieu, il lui a parlé oui. Dieu a dit oui Elles ont raison parce qu'ils sont ses enfants. Et à partir de cette loi, je l'ai enlevée. Même si un homme a mis un fond de n'a pas d'enfants hommes, tout ça bien. C'est ces enfants qui vont les enfants que les les enfants en il C'est moi Dieu qui a Na qui enlevé cette faut que les enfants puissent récupérer ces il faut que les enfants disent, oh, il faut que les enfants il faut que les il faut que il faut que les enfants il faut qu'aujourd'hui Il puisse les retourner c'est bien. bien on leur a remis c'est bien cette loi a été effacée qu'on après-midi maintenant dans le deuxième j'ai pris la parole de Dieu dans le livre des gens. On me dit ceci. Comme on nous a retourné, on nous a restitué nos biens. Il faudrait que ces bien que nous portons dans les mains, comme nous les faisons d'habitude, il faut qu'on puisse les jeter. Pour tous je de pour hmm. Amen. Pourquoi on dans verset premier verset 2 Jean chapitre 4. mon 4. Bandana verset 2. Jean 4. 4. Jean Montagne. Amen. Celui qui a y béni la parole de Dieu. Merci. Jean chapitre 4. Nous commençons dans les premiers versets. J'ai dit dans le nom de Jésus Christ. Amen. Le Seigneur, su que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait les disciples de Jean. Mm -hmm. Toutefois, Jésus. Ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Zichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, Pour la parole de Dieu. Seigneur, je te parce que tu es Emmanuel. toi, qui parles. Moi, je ne Moi, je suis suis bien. Je suis Je ne Je suis Je suis bien. Je suis bien. Je Je suis bien. Je Je suis bien. Je suis Locopamba, la singu comme la tongue à l'élan, Nazalinstrima, et à Yonzam, et te catinanga, et à moi, Malobana bon moy, et bima, Nanguana mollo mossat, maïna bon moy, maïna bon moy, maïna bon moy, tu as le droit d'acclamer pour <applaudissements> ce Jésus. <plaisir>. Mm. <applaudissements> la Amen. les penta. Ah, mm. Très clair. Moi aussi, cette femme, C'était son habitude. Y Il y a quelqu'un de Mayo. Puis il s'est de l'eau. s'est dit. Koukien de kina ngonga à Elle dit a Tango ya komi. Elle est arrivée pour de e et Amone Tango mon, e. Et quand il veut Elle est a e l'opina a peu sanga maille. Les vaillants lui dit, moi à boire. a Oh. Il dit, euh. Na toyo On se parle pas bien. yebaki. Si tu C'est lui qui te demande de Si tu connais. C'est un don c'est un don c'est celui qui veut donner alinga Il m'a donné un. Don. Il m'a donné un. Don. Oh, yo, yo, koholion, y y kohé. Kohé. Il m'a donné il y a un Il pas ça. chaque jour dans cette ville. Il y a un Colonien est qui il ko Jacob. comme a na que Jacob. Mais elle très bien. Mais elle a a ne bah donnait pas des hommes qui étaient prostitués. Il fallait que tu puisses me demander. Il fallait que tu puisses me demander. pas te donner l'occasion de venir à chaque fois ici. Masa, abhi, eh? Ma femme dit: Eh, quand c'est pas ça, a un pour la puisse pas venir encore ici. Ah, voilà. voilà. Si qu'on a une la qui Et que y a Il y y a Il y Il y Il y Il y a Donne-moi ça. Appelez-moi ton mari. Eh? Papa, moi je n'ai pas ah, de mari. Oui, oui. oui. Alors, tu as dit la vérité. Tu n'as pas de mari. Parce que les cinq que tu n'avais ce mari. La la a yote, ce n'est pas. toi, qui yote, yote yote Oh, il y a Zakoya, Celui nous à Zakoya, il y a le bac à Zakoya, a le bac à Zakoya, il y Zakoya, il a le le a le il il il a a il a suivi ces puits-là. Oh. Il a à puisser. Il a à laver des puits. Oh, il a à laver des Il a laver. Il, il, à de la. à les laver. il a des Il a soukola, bango. Qu Il a des a lui à même à même à même. Et tout le mal est entré même chez lui-même. Mais ces jours-là, si tu, tu, tu connaissais le don, de Dieu. Tu si un, tu connaissais <us> le don, si <us> <donner. sneeze Ça us> tu connaissais le don, si Dieu, le don, si vous connaissez le don, vous si vous connaissez le don, vous êtes bon et Vous êtes bon ensemble. Vous êtes bon ensemble. Vous Vous a oui. la femme l'a dit oui il faut que je puisse donner la nouvelle il faut que je puisse donner la nouvelle on a demandé comme ma soeur. On a bande comme ma o sa la Moi que je fais du bien. Je que je Je que je faisais du bien. Je partais. que je fais du bien. Je crois que je fais du bien. Je je fais du bien. Je crois que je Je crois que je fais du bien. mosika. je fais du bien. Que je puisse les casser. Alléluia. Amen. Ah, que je puisse prendre ce qui est à moi. Je vais prendre ce qui est à moi. Ouais, je te dis, t'as tata mon de maman, maman, maman. maman mon corps. Mo tu, tu, go you... tu me vois là, si un mon vois tu me vois là, tu me vois là, si me vois là, mon tu me vois là, si tu me mon là, si tu me vois laquelle de qu'elle vale. bali. Il part dans la vie. Oh, ah, de, de, de, de, de, de, de bière pour que des des des des des commence commence à des à Il à cette femme, elle commence à elle Il a encore. a jeté la crise. Elle a jeté la triche. Boya. a a Oh ya ye binyong oh you are binyong oh ya ye oh oh ya ye oh ya ye binyong sikaba fandisa. Oh ya oh et femme, c'est Ganga, Ganga, Ganga, Ganga, boya boya Boya Kotala, hey. Eh. azana Pomo, hey. Eh. Kolo Yesua Longo Sonyo. Masia, Masia Yesua Ka Pomo, eh. À botutu. Ma à la nga ibo tutu kobonga na yesu Nakosuka ya il m'a donné La vie, Alléluia. Gloire à Dieu. C'est toujours ce la C'est Dieu de venir lever le, fait, le, fait le propre de cette est ce de lui laver On est de Voyez le la voyez le Colombia, la le la la malade! le condamnation! le à la Ba ba de nous deux, en la alléluia. Yes. Ah, alléluia. Alléluia. Alléluia. Il Moi, Cette femme. Il Il y une femme. Il faut pas rapider. cette femme. Cette loi. qu'on à qu'on à toutes les, la avec avec tout. toutes les choses Il faut qu'il qu soit lapidé. On à la On a mis la Aujourd'hui. Il, faut, Il, faut, qu il faut que cette loi puisse accomplir. Il faut, Il faut que puisse On amène à cette femme. On l'a On l'emporte. On l'emporta. de courir avec beaucoup de gens. Zoya. Ils sont avec beaucoup de gens. Ils sont avec train de venir. Ils sont avec ils sont venus trouver Ils sont venus trouver <géris> C'est celui qui enlève la C'est celui qui enlève C'est celui qui enlève C'est celui qui enlève la bouche. <géris> dans C'est oh, qui et ils sont venus comme lui les... alors que lui on ne peut pas les tenter et quand ils sont retrouvés devant lui qu'est-ce qu'il va, qu qu va dire parce qu'on cherche aussi les moyens comme de lui arrêter ça, à qu qu dans si dans ce qu'ils ce qu'il dira dans ce lieu. Seigneur on a trouvé cette femme l'a le bien seigneur moi à Moïse. Lui lui Moïse dit que cette femme devait être lapidée. Namabanga, il faut que tu le Il faut que puisse le tuer. Il faut que puisse le tuer. Il faut pas le au fil de tout le monde. Jésus il, bon si il fait des Il fait des choses. Il fait des choses. Il faut des choses. Il fait Au des monde. Il si Il Jésus était en train Dans de fermer en train koma, de cru, koma, Quand il était en train de décrire Lui ne peut pas être condamné Moi je suis venu lever la condamnation moi, Moi, des Moi je suis venu zost... enlever voilà. lois, les lois des qui Moi je, je suis venu effacer Moi je suis venu effacer Toutes les lois Je suis venu effacer Toutes les lois des familles Posédi qui puissent rester prostituées. Moi je suis venu l'enlever Il puisse de Moi je suis venu enlever Moi je suis venu enlever je suis de Dieu Je suis venu la parole la, la, la main. Ils sont à Oh, Jesus. No. Yes. Alléluia. Alléluia. -bon. Ah, c'est j'ai vu. Moi, je n'ai pas de problème. Celui qui s'est Il trouvé n'a jamais fait de problème. Il puisse lever la première personne à jeter à cette femme la pierre. Et, et comment commence à se regarder. Moi, je n'ai pas fait la dite, mais moi, je suis un sorcier. Je pars en foutu. Moi, je suis menteur. Moi, je suis voleur. Moi je suis un escro. Et même des comités. Il commence à se regarder. Il commence à se regarder. Il commence à se regarder. Il commence à se regarder. À se regarder. À se regarder. À se regarder. Chacun pour soi. Il sa route. Commence à chercher la route. Commence à Comment chercher la route. Je veux que tous les yo, na tout so La la présence de la présence de Dans ta vie. va commence sortir. commence libérer. libérer. libérer. que tu sois libéré. il est il venu enlever le propre il est venir restituer tout ce que tu as perdu il est derrière sa parole tu verras la, de la gloire Dieu. de Dieu hmm. vie, ben de la gloire de, de Dieu bon la gloire de Dieu bon la gloire de Dieu ce matin dans ta vie. La femme est restée elle -même devant Jésus. Jésus, Jésus lève la tête et regarde à la femme. Où sont cela là? Et et ils sont tous partis. Et oui. et oui. Moi aussi j'étais condamné. Si oh papa, tu moi je aussi j'étais condamné c'est a c'est que comment qui était comme qui était comme si cette processus so moi aussi je, so je condamné. Je condamne. On est condamné Je condamne ça au nom o de Jésus Christ. Ne le ref plus jamais. Amen. Yes Tango Et quand c'est mis de vous Regarde il n'y a personne Qui t'a condamné Dans quelle situation Mais, ma yo za sanguisa, sanguisa. Mais malheureux à toi Parce que toi tu mélanges tout Yesu ba On ne mélange pas Jésus J'ai mis au monde mon premier fils il bien tout on l'a pris la tête. On a volé la tête Comment est-ce qu'on peut voler la tête de l'enfant? On faut la tête Il faut que tu puisses voir une qui une qui maman, lui qui connaît les, les maîtres, on va mettre dans la tête. Hey hey Moi j'ai un Jésus qui est vivant. Oye la avait make kotya nzube les sangs coulés. a tu a Pendant a je n'irai pas là-bas a on tu vas faire mourir je les miens ne vont pas mourir La tu commences à prier. Faire, faire, toi, toi tu as l'être l'enfant, tu dis, je vais faire les chaînes. Le deuxième jour, Dieu m'a dit, avec sa mapoque ma, na mains. Na ma On a Ma tombe On a dit vision, ma je suis un peu de temps. Je suis un peu de na na vision. Ma non, Mama Maman, est est là. Maman est là aussi. Maman est, génie est là. Papa Samy est là. Même l'enfant la tête a des problèmes de est hum. Maman je Parce que ça je n'ai pas pu ça d'argent. Dieu m'a donné Tant ça Quand je suis la voix, La La tête de la, la femme est, est revenue. Tout ce qui est revenu. Anormal. L l -like voilà Jésus. Si je presse cette Je la parce que nous sommes au moins de la femme. nous sommes au de nous sommes l'épouse de Christ. J'étais dix ans à jeune. Peut-être tu étais entré quelque part dans une maison ou quoi. Voilà cette femme qui s'est regardée. Hey la crise que je portais. Oh, Or, c'était souillé. Je viens épuiser de l'eau. Je croyais que je faisais du bien. C'était les ténèbres que je suis en train de mettre. Il y a des gens qui ont touché les fils. Tu as des, des, des fils dans, le, dans les troncs. Il y a ceux-là qui partent dans des musulmans qu'on l'air donne des chiens, de quoi que ce soit oh J'ai fui la sorcellerie de la famille. C'est que tu as pris là? la sorcellerie. Oh, ma oh, tu as les codia oh, que tu mm. Mm. Mm. Si tu as ça, enlève les Kodia et quoi que ce soit, des fils, des histoires. Enlève ça aujourd'hui. Banda Christo, À Christ. à aujourd'hui, aujourd'hui, lumière, y a lumière, il y a celui qui On alla la canalotta al bandito ma Oh je fais des cauchemars. On a zana mari de nuit. Oh je des mal. On a zana femme de nuit. Oh je des femme de nuit. Et pas les Bolsonaro yes. Mm. Mari de nuit azati. Il n'y a pas de mari de, de nuit. Il n'y a pas de femme de nuit. So kazan zotona yo caca sicou Kaka sicou caca cotaque caca cotaque caca cotaque la cotaque caca cotaque caca cotaque caca libéré Tu prie Dieu même, tu ne le connais pas, qui c'est, ces dieu là Je fait une année dans les mariages. Ai ai a pas a eu le monde. Je ne conçois pas. Ma belle famille m'a dit que oh, aïe, aïe, aïe. Grande a y Ma grande sœur est venue. Alors, Martin, il y a une maman ici. Il donne seulement les, so les, les remèdes so pour qui si te là, cette remède là tu vas voir s'il y avait des saletés. Il matrice. avait tu sais les trompes Omnababama ou bien les matrices. Tu vas voir que tu vas mettre en monde. Lobby. Moi, j'ai dit celui qui a le matrices. Il a la vie. Moi, le jésus que je oh oh oh celui qui fait sa je celui qui celui qui donne la celui qui donne la celui qui donne la vie, celui qui donne celui qui la qui la celui qui donne celui qui celui qui Sentait Alors, déjà. Bina, eh, c est il so, so, so. n'y so hey, avait oh, eh, hey, se plus Bima, bima, Sola, Sola, Sola, Sola, Sola, Sola, Sola, Yakopola, Sola, Yo moi solo, moi solo. Même toi, cette femme qui a sent, solo. Il a longo la cassole. A la, la A longo A longo la ka. Il A la A A la A la A la la la la, ka. la J na mi Moi, je me me me la tête, ko la tête, yes. la yes. la trop -na. la la Now, bought one. I you <coughs> Yamin sato aye. Et toi c'est quatrième. Kaka bango balo baki abo ta kate. C'est même que le il Kolandi savana boye. Omoni kirindenge Baba lola Baba ka. Il se change de parole. Masiya yesu akabe linga bomo ye Alongo linga sonyo Masia ah. Masiya yesu akabe bomo Boya, boya, boya akotala Boya akotala ye Aleluya, Asana bomo ye Lolo yesu alongo linga sonyo, ah. Oma sia ce matin Na alongola yo. Na yoyo alongola alongola alongola amo Libéré. Je suis venu libérer. Alléluia. Alléluia. a Maman, Maman, le Et aujourd'hui, Jésus est enlevé. L'un de ma famille de belles dit toi tu as dépassé des choses toi. Chez nous c'est à coutume. Quand tu vas nous dire de laisser les coutumes. Notre commerce est coutume. On ne coutumes. notre commerce, coutumes. Vous faisiez des crocodiles avec ça. Votre commerce vous faites à l'éducation. By popotan, peut-être. Il peut peut-être. Il peut peut-être. Il peut le à comme c'est celui-là Boacalisus, Boacalisus, Boacalisus, Boacalisus, Boacalisus, Boacalisus, Boacalisus, toute la nuit. Mais, mais, mais, mais par ta parole. Mais, pas ta parole. Non, Je le fais. Je le fais. Je le Je le fais. Je Je le fais. Je le fais. E Je, Je le Ma Je ma Je ma Je que Jésus dans ma dans ma vie. Amen. Amen. Il dans parti, il J'étais dans ma vie. des poissons comme on n'a dans ma vie. Yes. C'est Jésus oui. qui est vivant. Il est venu chez toi. Oui. Oui. Pour enlever venu mauvaises habitudes. Il est venu chez Oh a, a par azar. qui a levé la mort. à Lazare Il sentait a levé la à a a la la est où? que toi, tu connais. C'est lui qui tu connais. La dit Yo ai de le maman. Maman. <tous> bambongo de sacrifice. comme Il de sacrifice, mais ils sont les sacrifiés. En ils sacrifice. Il y a un qui est sacrifice pour toi tu sois aujourd'hui. non, que Non, ne soit pas se... artificiel. Je revenais de prière je me suis rencontré avec une femme. Cette femme priait chez maman Hollande. Elle me dit Maman, je ne te connais pas. Mais si Dieu me dit que je puisse partager ce que j'ai. Je suis dans le mariage, mais mon mari ne me considère pas. Mon mari a beaucoup de Ils achètent des, voitures, des Mais moi, il n'y a rien. J'ai décidé de rompre avec lui. Moi, pourquoi tu veux rompre ton mariage Ne le fais pas. On a dit On On a dit oui. On dit oui. Il il va a va. Il dit On okay. a dit dans On a il a, a, a dit jours. On va faire seulement des prières On va faire Jour, deuxième, deuxième jour, jour troisième, troisième, troisième jour, jour moi c'est mon révélation à ma vindication mon côté hier mmh, mon femme monne a dit la révélation en va pas ba -si -e mon bali à Lyon, on l'a fait marier avec un homme lion c'est comme mon bali wana à balai lion foi à lui qui l'a marié ceux so qui m'a bali à moi hier Atali ka si l'homme de la journée est venu, il regarde... Je euh, Comme on dit, chez les sais il Ce qui a comme c'est... ma femme. Na une, mama, dit, maman, toi, tu il dit maman si c'est Je Je suis mon Abi, boa. Oui. Abi, y, uh -huh. Abi, le problème est que oui, oui, oui. a révélé, le a révélé les, les choses cachées. Mais on va darrêter, Dieu. à séparer. séparer. séparer. qui qui séparer. qui qui je commence à prier pour cette femme Je commence à prier pour cette femme à est... elle, elle tombe par terre est par terre elle est comme le lion Komikoya. Comment ça venir? Si tu pas à, pas va puis, a, Comment ça, va ça, venir? Comment ça, a va ça venue? Ennemi vaincu. Moi, c'est à gagner à quelques. Cette est femme est qui elle est allée tomber de l'autre côté. Mmh, mmh, mmh, mmh. Elle s'est rompu. L'esprit est parti. Aïe Pona Colombola. Il est venu pour enlever. Mmh. Il est venu pour enlever tout ce qui est en toi tout ce qui t'a fait à soi. Tu es toujours en train de mettre en monde tout. Et tout, Tu fais tout. ce matin, je singe séparer que ma parole. Je vais séparer ma Je séparer ma Je séparer séparer Tu Je séparer séparer vous êtes maintenant ensemble dans les toits mariage. de se couper. Fais soit Quand femme de nuit. Si, si nuit. On la On On nous de nuit, femme de la nuit. Il si y a une femme de nuit. ça va venir là la famille. Ça rentre. Aujourd'hui, Jésus va te libérer. Celui qui vient pour enlever le propre. Celui qui vient pour enlever le propre. Celui qui vient pour enlever le On a prié. Et une semaine passée, Jésus allez rentrer dans ton église. Et quand elle est rentrée dans mon mari, voyage, quand est, est dit à la femme. Je vais recevoir mes amis ici à la maison. Mais non, mon Je vois comme si cette maison est trop sale. je si cet argent, va faire des achats. il faut la couleur, qu'on puisse mettre encore, repeindre encore la maison. En va. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, Donnez-moi les chauffeurs. On ah, ah, Toi, tu n'as pas de voiture. Hey, la famille, hey toi, tu m'as pas acheté la voiture. L'homme s'est réglé. Mais euh, c'est vrai. on est avec toi. Je n'ai jamais acheté Tu jamais acheté la voiture. Mon m'as oui. Ah, oui, oui. pas acheté. Ah. Ah. L'homme commence à s'inquiéter. Ah, oui, Il dit, Prends okay. chauffeur. Allez, prends les chauffeurs. Chauffeur, contact. chauffeur, prends les contacts. Que Allez, faire des services avec moi. Je suis parti à faire des achats. à faire des la maison. Je à Je à Je à L'homme lui achète la voiture. Hum, Il dit si pas à C'est Na la salle est la qui va pas, la salle est la qui va sonner, moyen l'obaha, exacte. Ah, longolinga ah, bah y'a eu, sois cabellinga, bon monde. <inaudible> Moi, si oh boya, yeah. boy, yeah. oh, oh, yeah, so qui est et si mon aïe, elle si quoi la maquette mon elle mon aïe, elle Boya kotala, eh. eh. Oh, oh. Asana bomo, eh. Bodo yesu lomboli na yes. eh. Allo, voila, Si nous continuons, j'en jusqu'à 13h. Je vais remettre les micros à papa. Oh Oh Jesus. Yes. Oh Jesus. yes. yes. -il. Eternet, -il. Na Je t'élève, Dieu. Parce que tu es bon. Tu es bon. Tu es venu pour libérer. pour Tu Tu es venu, po tu es venu pour pour 你要 oh ne vous deviendra dollar Je nous voulons entrer dans le trait de la prière. Dieu vient de nous parler il veut enlever le pauvre Il est là L'homme de Galilée Il est là Celui qui enlève le pauvre Celui qui amène la solution Celui qui libère Il est là Bien-aimé Dieu nous a parlé. So. Chacun l'a compris. So -so à sa li. manière. Dans l'ensemble. Il ne veut pas que tu restes à ce qu'il y a. Les habitudes. La bombe la bombe Les sales habitudes. Il ne veut pas que tu restes la Il ne veut pas que tu restes dans le coutume. Il ne veut pas que tu restes avec le mari de la Il ne veut pas que tu restes avec le malédiction. Il ne veut pas que tu restes à ce temps. Regarde ta vie. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Nous ce Dieu. pour soit Dieu. Béni la. Dieu. Béni soit Dieu. le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 là où tu es tu connais ta vie il faut que très bien dans quel coin que toi tu se retrouves je ne sais, tu sais très bien oh, yébi, de quelle sa, de celle habitude que toi tu es. Je ne sais pas là où tu es. Que chacun, tu dois prier. Mon frère, ma soeur, comme moi je ne parle pas. Je ne parle pas Quand tu parles, je sais pourquoi. Et si il a parlé, ceux so qui so de sa parole, là où tu es. Parle à Dieu. Demande à Dieu que tu es dans la vie de la personne. Je vous aime, je vous aime,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 Tu es là, c'est qu'on vient de parler. Toi, tu t'es touché. Yo, amont, tu es quelque part. Oh, sais, tu tu as trouvé que tu es à un point quelque oh part. Monique, nom, quoi, Et si tu es là, ta main droite, tu le fais là où oh, tu es le Seigneur veut intervenir il, il veut enlever en le corps il, la il veut vous libérer <in toutecito> il veut il que tu sois en paix peut-être tu es là tu ne dors pas avec des femmes de nuit avec un mari de nuit peut-être tu es là il y a des rêves là le mariage de la nuit il y a un mariage de manger. aujourd'hui le Seigneur veut vous parler le Seigneur veut vous parler de vous parler. de vous parler. Qui a sa main droite? que tu approches. L'Éternel veut. L'Éternel veut te so. yaka, yaka. sauver. L'Éternel fait te faire libérer. Il, Il va lever Il va lever La Bible dit. si tu écoutes sa voix. son approche Dieu veut te faire Dieu fait te libérer. te guérir. fait honorer. Ma soeur, mon frère, toi tu connais. Tu es encore lié dans le coup Tu es encore des problèmes Tu es encore dans Tu le Seigneur t'appelle. Tu es un Tu Tu ne Tu ta voix. Tu ne Tu es Tu que, okay. nous nous qui était devant? Une fois que c'est à l'internat, tu dois demander à Dieu d'intervenir oui, dans la situation. Celui qui enlève le pauvre, il vient me, me. voir. voici. Zabet. Je suis là. La. Enlève le pauvre dans ma vie. Naomi. Enlève la. le pauvre dans ma situation. Tu es devant. Je ne tu as la ligue ma soeur, mon frère. De je suis partout dans la monde Le Seigneur veut te libérer. Il va enlever Ton femme l'a fouillé. Le Seigneur veut encore rabattre. Le Seigneur veut encore Le Seigneur veut encore Le Seigneur veut encore Le Seigneur veut Le Seigneur Le va Le encore Le Tu que Dieu parle. Dieu t'interpelle. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es Tu la vie des oui oui, oui. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Le Saint-Esprit est là. J'ai vu tes Je maman. Et que les gens tentaient de chanter, Ayembi, bachi, toi qui es devant, Ayembi. tu dois prier. à voici. Mais voici. Ayembi. Mais voici. Mais voici. Mais voici. voici. de voici. de voici. de voici. Mais voici. Mais voici. Tu crois, No! Yeah. Nabisoumba na biso. Namakambo na biso. Namakambo na biso. Toyotika angwe painayo. Yomomembeliamikumba. ya yo me me... langay mokumbawe. Mbolangai mokumbao. Mokumba yama soum. Mokumbaya masum. Mokumba yamabe. Ya mauvais ya ma ya ma ya ma ya habiti. Yamvaise habiti. Yabokoko, ko, ya yabotata nanga, yabomamman nanga, yamilimo ya mabe, Elembi singai, yabamari deni, yabamfam deni, yabandoto de ya mabe, yango na ye pai na yo, na ye na yo, na, ye na yo, yo. yo. olongo yango, olongo yango. Olongolanga yango. Olongolanga yango. Kolo Yesu sanga. Kolo Yesu kangolanga Kolo Yesu sekwisabo monanga Kolo Yesu sekwisamulimanga Kobandalelo na kwa kimbeko ya masumu na ya bokoko na kwa kima benyoso. na tiki ya na landio. ndio mawa yo mawa You're getting mawa Mokumba, on a tambourina go tambour Longo langa yango, Longo langa yango, Longo langa yango. Oswe oh sika na inanga Okot oh oh tamamote malangaaa Okotam oh tanabomo bo inanga Yango na ye paina yo Na, na, na, na, na, ma na, na ye ma ko dinda na ybali makila na yesu Na ye ko dinda na ybali ya makila made sa molili bakisito simba bakatabiso ba ban katabiso ba banjoroko banale lo ba naye na pa ina yo gote kanyoso na maboko na yo eto longola ngakilo ya mabekati na nga pa maladi mabek to komana batashion yesu to yoti kangona maboko na yo yo fanda kimeskongana bondela Kolo bomo. Banana yo ba ye na yo Yesu. Baye, baye, baye ba na bayoki te. yo yo. E simbi mitema na bango. Yango bayeko bwaka. nyonso buaka. Bango na makboko na yo. Kolona bele te pai yo. Na le ma. Makila na Yesu sopana. E bando suko la moko na moko. Makila na Yesu. Ebando Katabashen, makilana Yesu ebando katabalien makilana Yesu ebando buka bikeko makilana Yesu ebando oh, katabasingana makolo na maboko makilana Yesu kaka sikoyu milimo mabe oye sana yes. bomo yes. inabango yes. yes. Nazoka bona bango modini kitango nakombo na yesu kibango oh, ba la kibango ki ki yeah. si uti oh, lelo Kipota bandoki yes. e bango oh, nakombo na nakombo na mon Pepe Amolimo Sato, Ebando Kita, Pepe Ayonsan, Ebando Kita, Eliberet, Eliberet, Eliberet, Eliberet, Eliberet, Says, yes. Yes. En yes. En en marat, mon mon oui, yes. yes. père Marcher les catalans. Marcher les Il Oh, bossani sangone kulu Your na Maridani. Viva. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yo Yes. Yes. yo Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Oh, kangabilo Bilo, Fabatou. Alléluia. Na kombo na, yes. Na kombo na, yes. Na kombo na, yes. Oui, yes, soyez qui pour n'a qu'on libéré. Pika di boton, yes, ou à l'ébération. Elles alla libérer. Elles alla libérer. Elles alla libérer. Libérer, libérer, oh Honnordé. Yes. Honnordé. Yes. Honnordé. Nous acclamons pour, oui. pour la gloire de Dieu. Nous pour la gloire de Dieu. Nous pour la gloire de Dieu. Yes. Yes. Yes. Amen. Amen. Juste que je laisse la place au mon Nazotika Dieu t'a dit quelque chose. Zambé, à Yoka. Vous qui êtes, vous allez s'engager. Où tu as touché quelque chose. tu as, dans le trucs dans ton tronc. tu as gardé quelque chose. Où tu as, où tu as gardé quelque chose. C'est après, après la prière. Si si yangani, je, sais, je serai disponible à vous recevoir. A quoi, pour tout ce que tu avais. Pour nous, on a dit dans la, la coutume. parle là où tu étais allé. Tu as à sa servante. Que nous attendrons ici. Pour vous recevoir. Pour déposer. Pour vous déposer. Et c'est pour votre délivrance. que Dieu la <t 'en chantant> Minister, I am colo to Molai, I am Mosisika. Libote nae mo Bali, bana zama buma bapira bangwo to bundele na pumona. Is bundele na pumuumbunanza, bala balingano natonga lelo. Zikera si aloboko lanza, minzama lanza benai. Colo nyoso, nabyi tuma nyoso ya libo la bundele nae. Tanabati a libote nae bana ibaza Mosisika, mukili, mukili mboga moususu. Colo buma bangwo, mo Bali nae Minister, zama tombola etonga mubimba tosebiras, zama sera bangwo bala mto bundele libundela. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. est ce ma beau que en ah, pas ma Amen. Amen. Je crois que je un homme qui prend les loups. Amen. Je a que qui Amen. Amen. Je crois que je suis qui Amen. Amen. Je